Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques. Euh, il y a eu piqueur. Voilà, un employé de mairie de la commune de La Labèche s'est fait piquer, il était en train de tendre la pelouse et il y avait un trou avec un nid de frelons à l'intérieur du trou. C'est rare de voir comme ça, surtout qu'on voit bien la boule et que le trou il est énorme. Voilà, c'est pour vous dire que le frelon asiatique s'installe partout et c'est un truc de malade. Donc je vais vous montrer ça. Euh, c'est tout au fond là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout au fond, au sol Et euh, je vais me rapprocher, je vais apporter le matériel à côté, je vais m'habiller Et je vous montre quand je suis habillé parce que c'est vraiment chaud patate Allez, je vais vous montrer ça, bon, allez, je pas mis la combinaison parce qu'il fait chaud Et comme je suis un guerrier aussi, voilà, je vais vous montrer ça la combi Où il est placé, je vais faire attention quand même Vous avez vu, j'ai déjà mis les lunettes parce que bon, il risque d'avoir des grosses attaques Les bottes aussi, voilà, pour les chevilles parce que le nid est au sol donc des fois, entre les chaussures de sécurité et la cheville, c'est en mode libre et on peut se faire piquer. Alors là, je vais commencer à poser le matériel. J'essaie de repérer où était le nid, ça y est, je vois. Je vais poser le matériel un peu loin. Allez, je tourne la caméra. Je filme avec le portable. Donc c'est pas pareil que la GoPro. Je n'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais ce nid est plutôt intéressant. Vous voyez Donc là, bon, il n'y a pas beaucoup d'herbe, ils étaient en train de tondre. L'employé de mairie était en train de tondre. Et à un moment, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez des petits frelons voler là, par là. Vous les voyez voler là Est-ce que vous voyez le trou Attention, je vais me rapprocher, je vais vous montrer ça de très doucement. Et vite fait. Vous voyez le trou qui est juste là. Là, il y a un trou. Je vais passer vite fait. Le trou, vous avez vu le nid, on voit bien la boule à l'intérieur du trou, donc ça veut dire que déjà le trou à l'origine, il est ben, il est gros, à la base, le trou dans la terre, il est gros, et eux, ben, ils se sont installés là, il y avait l'herbe haute, ils étaient tranquilles, dans un petit champ, là, une petite espace vert donc très dangereux, des enfants viennent jouer au ballon là, <rire> il peut y avoir un accident, donc très dangereux, donc on va les traiter ça, on va s'habiller, on va se préparer pour le combat, et moi je vous dis à tout de suite Bon allez, Dédé, je suis habillé C'est parti pour le combat Mais attention, j'ai une surprise Le temps que je m'habille, on est venu me voir Et on m'a montré quelque chose Mais je vous le montre dès que j'ai traité ce, ce nid D'accord Alors restez avec moi C'est rare quand ça arrive, mais c'est cool Allez, je vous montre ça On va s'approcher du nid, attendez, je le repère Alors, c'était où déjà Oui, il est le trou, ah, il est là Regardez-moi comment il une... est... Regardez-moi, ce nid. Ah, le trou est énorme. Le trou est énorme. C'est rare d'avoir un trou dans la terre comme ça. C'est pas un trou de rongeur, cette fois-ci. Vous voyez Salut, toi. Vous voyez comment c'est magnifique. Pour vous dire que ça se met n'importe où, regardez, on a un ras du sol. Regardez, on a un ras du sol. N'importe qui vient jouer, vient marcher, fait de la vibration et peut se faire attaquer. Même un chien, même un chien. Allez, alors, ce qu'on va faire, on va traiter. Euh, Allez, ouais, ça sort. Là, ça sort, il y a des attaques déjà. Voilà, C'est très très dangereux. On est autour de moi, voilà, ça il vient de vous dire bonjour, vous avez vu, il y en a certains qui viennent vous dire bonjour. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, est-ce que je peux essayer d'ouvrir le nid ou pas. Il faut vous dire qu'il est gros quand même, il est très très très gros. Donc là il est bien touché. Comment ça sort? Allez. Allez, regardez au sol. Vous voyez, quand on est au sol, tous les frelons qu'il y a. Donc, ça peut être très dangereux. Je vais vous montrer la surprise. Allez, je vous montre ça. Il faut me suivre. Vous me suivez, les Dédés? Pas de soucis. Laissez les chaussures là. Allez, je vous montre un petit peu, je tourne la caméra, vous voyez le nid, il était par là, le nid était par là, donc là il y a le chemin, et là on rentre dans une maison. Au bout là il y a une petite grange, et qu'est-ce qu'on va voir dans la grange Je vous laisse deviner, mettez-moi le en commentaire si vous savez. La grange, ça reste aussi un endroit dangereux. Est-ce que je vais y arriver jusqu'à là-bas? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un nid de frelons. Regardez, il y a quelqu'un dedans. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activité dans ce nid, et à vol d'oiseau, on est à 50 mètres. Donc, pour moi, ce nid-là, ils ont considéré qu'ils arrêtaient de grossir. Ils ont voulu en faire un nid secondaire qui est là-bas, au sol. Et du coup, ils font des allers-retours. C'est pour ça qu'il y a moins, moins de nids. Le propriétaire de la maison me disait qu'au début, il y avait beaucoup de frelons. Et que maintenant, il en voit de moins en moins. Donc, je pense que le gros nid principal est là-bas, maintenant. Et maintenant, il y a celui-là. Donc, on va le traiter. Il n'y a pas Il n'y a pas grand monde. Ah si, il y a du monde quand même, il y a du monde. Voilà, le nid est traité, vous voyez qu'il y a du monde. Vous voyez Vous voyez, je me fais attaquer. Il y a vraiment du monde. Donc deux, prix, deux nids pour le prix d'un. Ça sort, vous voyez. agir Maintenant, bon, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je commence à avoir même d'abus au niveau des lunettes. Mais euh, ben voilà, la vidéo est terminée. Alors, c'était prévu pour un nid de frelons dans le sol pour la mairie. Et du coup, ben, le voisin avait un autre nid. Et je pense que c'est euh, les deux nids communiquent. Donc voilà, on a traité ça. C'est une bonne chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un peu plus longue que d'habitude, mais tant mieux. Et moi, je vous dis à très bientôt, les Dédés. Quoi, t'es pas abonné à dédé Frelons